Marine Moquet, chargée de mission Vie étudiante et Orientation à l'Université catholique de Lyon. Si au cours de vos études, vous vous posez des questions sur votre projet, votre choix de formation, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour faire un bilan. Le 17 septembre, vous êtes attendu au Forum des associations étudiantes et des services de l'UCLI pendant votre pause déjeuner. Et les 28 et 29 septembre, vous pouvez également venir rencontrer des associations extérieures à l'UCLI si vous souhaitez vous engager comme bénévole. La web radio Unisphère recherche des nouveaux étudiants bénévoles pour animer et produire des émissions. Venez les rencontrer le 17. The New Locals également recherche des nouveaux étudiants bénévoles pour faire fonctionner les différents projets de cette association de développement durable. Le journal des étudiants de l'UCLI, l'apostrophe, recherche de nouveaux étudiants bénévoles pour rédiger des articles et participer à ce beau projet. L'association Miel va installer des ruches sur les toits du campus cette année. Rejoignez-les pour ce nouveau projet